Comme celle de Libreville, les populations de l'arrière-pays, et notamment celle du Septentrion, dénoncent les mauvaises conditions d'existence auxquelles elles font face. Se sentant abandonnées, elles ne savent plus à quel sein se vouer. Euh, J'ai eu la retraite, ça fait environ trois ans. J'ai travaillé pendant 41 ans. Durant ces 41 ans, j'ai été retraité, je n'ai pas eu de service rendu. Et on me donne la pension qui, qui n'est que 100 000 francs. J'ai les enfants qui sont au chômage depuis ceux qui reviennent de la France. Ils sont à Libreville, ils n'ont pas de boulot, ils sont tous au chômage. Moi, les 100 000 francs ne me suffisent pas. pas. J'ai des petits-enfants, vraiment. Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Cherté de la vie, non paiement des pensions, mauvais état du réseau routier pour citer que cela. Voilà le lot de leur quotidien. Nous sommes dans un chaos total sur tous les aspects, parce que depuis 2015, le président a mis tous les fonctionnaires de la République sous une situation euh, qu'il qu espère lui-même arranger. Malheureusement, il est tombé malade. Il ne peut plus rien arranger. Les routes, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'a travaillé qu'un seul mandat. Tout le mandat, là, il a dormi. Il a dormi, je ne sais pas pourquoi. Il a eu deux ans, mais il est tombé malade. Rien, rien, Rien, rien ne va, rien ne va. Rien d'avoir. J'ai fait un tour à Libreville. Je pensais peut-être que vous avez le Grand Libreville et nous avons nos petites villes. Mais même le Grand Libreville, les mêmes problèmes que je rencontre en Sangui. en Zamayong, vous avez des quartiers où on va à pied. En Bambouchine, vous avez les mêmes situations où les gens vont à pied. C'est-à-dire Ce pas... que la situation, il n'y a pas une seule ville. Ici, on ne peut pas avoir une seule ville où on ne peut pas vivre. Pour les Walun témoins, il faut trouver des solutions urgentes et efficace. Les gens qui sont, le, le, les membres du gouvernement s'occupent des fonctionnaires retraités. Nous sommes maltraités pourtant on a travaillé pour eux pour ses enf pour les enfants, pour leurs enfants.